Méditation et sexe, ça va ensemble et ça devrait aller ensemble. La méditation, c'est un grand mot pour juste dire un moment qu'on passe avec son corps, à s'observer, à se rencontrer. Il n'y a pas de manière de bien faire ou de mal faire, juste on observe, ça nous donne des informations. Et sexe, c'est toutes les sensations, les ressentis, la passion et tout ça Eh oui, mais si on n'a pas développé notre attention pour ressentir les sensations dans notre corps, on peut aller que juste à un certain palier de sensations qu'on peut ressentir. Développer notre capacité à ressentir, à être présent, présente avec les sensations de notre corps pour pleinement les ressentir, c'est ça qui va permettre au sexe d'être juste tellement incroyable et de tout exploser, de dépasser tout ce qu'on n'a jamais connu. C'est en développant notre attention à nos sensations. Alors aujourd'hui, je vous propose une méditation guidée pour aller justement à la rencontre des sensations dans votre sexe. Donc, prenez un instant pour vous installer confortablement, que ce soit assis, assise ou allongé. Mettez-vous à l'aise. L'idée, c'est de ne pas être en tension. Il n'y a pas de posture idéale, pas de posture parfaite. C'est juste un moment pour écouter ce qu'il se passe à l'intérieur de vous. Donc mettez la pause si vous avez besoin, pour vraiment vous installer confortablement. Une fois que vous y êtes, je vous invite à fermer les yeux et à simplement observer votre respiration. Est-ce que votre souffle est court Est-ce qu'il est profond Sans essayer de changer pour l'instant, observez simplement. vous allez mettre une main sur votre ventre et je vous invite à observer la manière dont votre main se lève et se baisse au fil de votre respiration. Vous allez respirer un petit peu plus profondément maintenant, pour faire monter et descendre votre main. Et commencez à observer ce qu'il se passe dans votre corps. Est-ce que votre cœur bat plus vite Est-ce que vous avez plutôt chaud ou plutôt froid Est-ce que vous vous sentez tendu, détendu Est-ce que vos muscles sont contractés Je vous invite à porter votre attention sur vos pieds, remuez un peu les orteils, puis relaxez tous les muscles dans vos pieds, vous les sentez devenir lourds, puis remontez dans vos mollets, contractez un peu vos mollets, légèrement puis détendez-les. Montez dans les genoux, dans les jambes. Portez l'attention sur l'intérieur de vos cuisses, sur vos fesses et le poids du corps qui y repose. Puis portez votre attention sur votre sexe et je vous invite à légèrement contracter les muscles du périnée qui entourent votre sexe comme si vous vouliez arrêter de faire pipi et à les mobiliser un petit peu juste pour les sentir vous pouvez bouger très très légèrement vos hanches si vous en avez besoin ou envie juste pour sentir toute cette zone de votre sexe et au fur et à mesure que vous bougez très légèrement, observez les sensations que vous ressentez dans votre sexe. Est-ce que c'est chaud Est-ce que c'est froid Est-ce que c'est engorgé Est-ce que c'est léger est-ce que c'est plein Est-ce que c'est creux Est-ce que c'est lourd Est-ce que c'est immobile Ou peut-être il y a des petits picotements Est-ce que différentes zones ressentent différentes sensations Puis relaxer tous les muscles. Et observez ce qui se passe maintenant. Remontez la tension dans votre ventre. Observez comme il bouge à nouveau avec la respiration. Et détendez les muscles qui sont peut-être contractés, que vous pouvez détendre. De votre poitrine. Si vous êtes une femme, dans vos seins, vous les sensations que vous pouvez y déceler. La sensation de la peau contre vos vêtements, du poids de vos seins, de chaleur. remonter dans les épaules, les bras jusqu'au bout des toits, observez si peut-être vous sentez des petits picotements, puis passez votre attention dans votre dos, sentez les muscles qui se relaxent. Et observez simplement les sensations que vous y ressentez. Peut-être qu'il y a des sensations désagréables, un pincement, de la douleur. Observez-les simplement. Puis remontez dans votre nuque, votre gorge, en détendant les muscles, là où vous passez votre attention. jusque dans votre visage. Vous pouvez même s'y laisser dessiner un léger sourire. Et votre crâne jusqu'à vos oreilles en détendant tous les petits muscles tendus. Bien. Maintenant, ramenez votre attention à votre sexe. Qu'est-ce que vous y ressentez Sans contracter, sans bouger, en détendant complètement. Je vous invite à essayer de déceler une à trois sensations que vous ressentez dans votre sexe. Et parfois, c'est difficile de ressentir des sensations, surtout dans des zones où on n'a pas l'habitude de vraiment mettre notre attention. Si vous avez l'impression de ne rien ressentir, vous pouvez à nouveau contracter un petit peu, puis relâcher. Une sensation, c'est chaleur, poids, mouvement. Essayez d'en trouver au moins une et raccrochez-vous à ça. Une fois que vous avez trouvé une sensation, Peut-être que c'est de la chaleur, peut-être que c'est de l'engorgement, peut-être que c'est un petit picotement. Je vous invite à y mettre toute votre attention, comme un laser, et à amplifier cette sensation. Voyez si simplement avec votre attention, vous pouvez la faire grandir. Imaginez qu'elle emplit tout votre sexe voire même peut-être l'intérieur de vos cuisses, votre ventre, et si c'est difficile pour l'instant, restez simplement concentré sur ce que vous ressentez, avec bienveillance, sans jugement. Vous êtes là simplement pour passer un moment avec vous-même et pour commencer à retisser ce lien avec votre sexe et avec vos sensations. Si c'était facile pour vous et que vous avez ressenti beaucoup de sensations, que quand vous avez augmenté la sensation, c'était une explosion, géniale. Voilà un outil que vous pouvez utiliser dans la méditation et dans votre vie sexuelle. C'est à nous de moduler notre présence à nos sensations, à nos ressentis. C'est de là que tout commence et c'est à partir de ça qu'on peut vraiment transformer sa vie sexuelle et atteindre découvrir des sensations qu'on n'avait jamais imaginé être capable de ressentir auparavant. Je vous invite maintenant à ramener votre attention dans tout votre corps, à respirer profondément laissant peut-être sortir un son, et à vous mettre à juste remuer un tout petit peu vos doigts, vos orteils, vos épaules bougez d'une manière qui est agréable étirez-vous si vous en avez besoin vous pouvez réouvrir les yeux et revenir à l'ici maintenant avec moi merci d'avoir partagé ce moment avec moi J'espère que ça vous a apporté des choses, permis peut-être de découvrir une nouvelle relation à vos sensations. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Comment c'était pour vous Est-ce que c'était complètement différent Est-ce que c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire Comment est-ce que vous imaginez que ça peut contribuer à votre vie sexuelle Si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à télécharger mon e-book Un nouveau regard sur votre vie sexuelle qui vous donne tout plein de pépite pour transformer votre vie sexuelle et pour y apporter cette présence, cette conscience et ce bien-être. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, à sonner la petite cloche pour avoir toutes les notifications des prochaines vidéos qui arrivent, à me suivre sur Instagram, sur Facebook, à m'envoyer un message, laisser un commentaire, c'est un plaisir de partager avec vous. Je vous remercie, à très très bientôt